Bonjour à tous, Société Générale a lancé au début du mois de novembre un programme de rachat d'actions. Et vous vous interrogez peut-être sur les raisons et sur le fonctionnement de ce programme de rachat d'actions. Alors nous vous proposons aujourd'hui cette vidéo pour répondre à vos interrogations et plus généralement pour vous présenter ce qu'est un programme de rachat d'actions. Nous sommes avec Cédric Toc qui est le responsable de la synthèse financière du groupe Société Générale. Alors Cédric, merci, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors Première question, Cédric. Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de ce programme de rachat d'actions Oui, tout à fait. Donc, en février 2020, à l'occasion de la présentation des résultats 2019, nous avons affiché euh, notre volonté de faire évoluer euh, la politique de distribution du groupe pour inclure une composante rachat d'actions. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire euh, et l'interdiction faite aux banques de distribuer des dividendes par la Banque Centrale Européenne, nous n'avons pas pu lancer ce programme. En 2021, l'Assemblée générale du groupe a décidé un dividende de 55 centimes au titre des années cumulées 2019 et 2020, ainsi qu'un programme, le lancement d'un programme de rachat d'actions d'environ 470 millions au quatrième trimestre 2021, programme qui est donc en cours. Et donc à la suite de ce programme, nous procéderons à l'annulation de ces actions. Cédric, très concrètement, comment Société générale rachète-t-elle ces actions et est-ce que les actionnaires peuvent apporter leurs titres au rachat Alors concrètement, le groupe va procéder à des rachats d'actions sur les marchés organisés sur lesquels l'action est cotée, principalement Euronext Paris. Ces opérations sont faites directement sur le marché, au prix de marché. Les actionnaires ne peuvent pas apporter leurs actions au rachat. Dit autrement, ce n'est pas une opération pour laquelle nous rachèterions des actions directement auprès de nos actionnaires, par exemple en incluant une surcote. Et quelles sont les conséquences d'un rachat d'actions pour un actionnaire Pour l'actionnaire, le rachat d'actions a principalement deux conséquences. Tout d'abord, le nombre total d'actions va baisser. Donc, à résultat à distribuer euh, identique, la part revenant à chacun des actionnaires, le dividende augmente mécaniquement. Et de la même façon, la valeur de l'entreprise euh, reste la même. Euh, et le nombre d'actions diminuant, la valeur de chaque action va donc augmenter. Pourquoi Société Générale effectue-t-elle des rachats d'actions donc, nous souhaitons avoir une politique de rémunération attractive pour nos actionnaires. Effectuer un rachat d'actions a un effet positif sur le dividende par action et sur le cours de bourse de l'action Société Générale. C'est donc une manière de rétribuer nos actionnaires. Avant de lancer un rachat d'actions, Société Générale a-t-elle besoin d'obtenir des autorisations Oui, tout à fait. Donc, Tout d'abord, cette opération doit être autorisée par l'Assemblée Générale dans le cadre de l'approbation de la politique de dividende du groupe et Par ailleurs, Société Générale étant une entité réglementée sous supervision de la BCE, cette dernière doit donner son accord. Cédric, outre ce programme de rachat d'actions, quelle est la politique de distribution de Société Générale vis-à-vis -vis de ses actionnaires Donc Notre politique de distribution consiste à verser 50% de notre résultat net par du groupe sous-jacent, euh, incluant une composante rachat d'actions. En résumé, cela signifie que la moitié de notre résultat est distribué à nos actionnaires avec deux composantes. La première en espèces sous la forme de dividendes et la deuxième sous la forme de rachat d'actions sur le marché comme nous le faisons actuellement. Merci, merci à tous. Merci Cédric d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos pédagogiques sur le site de Société Générale à la rubrique Actionnaire, à la page actualité.